Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour un nouveau dog news concernant la série The Last of Us sur HBO encore une fois malgré toutes les informations et les événements autour du film Uncharted, la série The Last of Us fait elle aussi parler d'elle bien qu'on ait appris que la diffusion serait attendue pour 2023, on apprend aujourd'hui que visiblement la période de la trame principale de la série pourrait être différente de celle des jeux Naughty Dog pour rappel, dans les jeux Naughty Dog, l'épidémie de Cordyceps a été lancée le 26 septembre 2013, jour de l'anniversaire de Joel et qui du coup est donc le The Last of Us Day tous les ans. Et l'événement principal de la série, le voyage de Joel et Elise, se déroule 20 ans plus tard en 2033. Visiblement dans la série, ce ne sera pas le cas. Selon des clichés qui sont apparus sur le net et qui ont été repérés par Naughty Dog Info News sur Twitter, on peut voir un élément du décor avec une banderole qui annonce le 19e congrès annuel des sciences biomédicales. Et on peut voir la date du 13 au 17 octobre 2003. Cela voudrait dire donc que dans la série The Last of Us, l'introduction avec Joël et Sarah pourrait se dérouler en 2003. Avec un effondrement de notre monde qui se situerait donc entre le 14 et le 17 octobre. Et donc on peut imaginer que la série se déroulera 20 ans plus tard, donc en 2023. Ce qui coïncide donc avec la sortie de la série et qui serait donc logique. De potentielles images promotionnelles seraient aussi apparues sur internet avec donc ce... Euh, ce logo 2003, l'année de l'épidémie Mais là encore on ne peut pas encore savoir si c'est vraiment officiel ou non En tout cas le cliché du euh, congrès de sciences biomédicales lui parle de lui même Donc il y a de grandes chances pour que l'époque de la série The Last of Us soit légèrement différente 10 ans d'écart avec celui de la, de, la, de la licence de Naughty Dog Alors pourquoi ce choix Pour le moment il n'est pas vraiment possible de répondre à cette question Mais on espère avoir plus d'informations dans les prochaines semaines